On récapitule, on revient sur soi, on revient en arrière, on revient aussi loin qu'on peut aller parce que je vous rappelle que ce n'est que lorsqu'on est arrivé au commencement d'une route qu'on peut en prendre une autre à la croisée des chemins. Tant qu'on est sur la même route et qu'il n'y a pas de croisée de chemin, vous ne pouvez que rafistoler la même route des vies et des vies durant. Alors vous l'aurez une fois avec des pâquerettes, une fois avec des tomates, une fois avec des pissenlits, mais c'est toujours la même route. Il n'y a que lorsque vous êtes arrivé au début, au commencement, que vous pouvez créer un nouveau commencement.